Bonjour, nous sommes le 11 juillet 2018. Aujourd'hui je suis ici à Santa Cruz dans un centre commercial. On va profiter avec mon épouse de regarder un petit peu les soldes, ça fait toujours plaisir de faire des, des bonnes affaires. J'avais des trades ouverts parce que tout à l'heure si vous regardez comment était le marché, donc on avait eu une très belle bougie ce matin. On était sur un très beau support. Et là je me suis dit le marché il va se retourner, si vous avez vu euh, ma vidéo précédente où je vous expliquais les mouvements que font les marchés, je me suis dit là il y a une très bonne probabilité, mes indicateurs me disent qu'il y a une très bonne probabilité que le marché va redescendre. J'ai pris cinq positions, donc j'en ai coupé trois quand il est descendu, j'ai repositionné mes stop loss pour mes deux dernières positions et là donc je les ai laissés courir et je suis tranquille, j'ai déjà gagné ma journée, il n'y a aucun souci. Et là on va voir s'il va aller jusque au bas du, du mouvement. Mon stop loss est déjà bien baissé, donc je vais encore gagner sur ce qui reste de position ouverte. Et je peux surveiller sur mon smartphone euh, les positions, voir euh, comment ça évolue, éventuellement redescendre encore mon stop loss. Donc tout ça vous pouvez le faire euh, avec un smartphone, si vous tradez donc à la maison ou même au bureau, donc une application de trading, ça ne prend pas beaucoup de place. Et puis vous pouvez suivre vos positions dans les transports en commun. Je ne vous conseille quand même pas de trader en conduisant. Ça, ça risque d'être dangereux. Mais par contre, maintenant avec la technologie, avec la 4G, il y a moyen de, de trader un petit peu n'importe où, de suivre vos positions et même de prendre des trades quand il, vous voyez qu'il y a... Une, une, bonne, une bonne opportunité avec les indicateurs que vous utilisez. Donc moi j'utilise depuis maintenant pas mal de temps quelques indicateurs que j'ai sélectionnés et ça me donne donc d'excellents résultats. Si vous cherchez une méthode efficace et eh bien je vous propose ma méthode de scalping et, et Ichimoku. Alors ce n'est pas parce que je fais je vais dire 90% de de mes trades en scalp que je ne vais pas laisser parfois comme aujourd'hui des positions ouvertes qui vont me permettre de gagner plus euh, lorsqu'il y a une bonne probabilité d'avoir un beau mouvement comme ce qu'on a eu euh, aujourd'hui. Donc euh, si vous apprenez une méthode de scalping et eh bien ça vous laisse la, la porte ouverte pour faire du, du day trade et même à la limite du, du swing trading donc tout ce que vous apprenez en scalping c'est des méthodes plus rapides pour apprendre à être gagnant et qui peuvent s'appliquer sur du plus long terme aussi. Donc vous n'êtes pas limité avec le scalping à ne faire que du scalping, mais quand on a un taux de réussite de 95 à 100%, on va quand même consacrer la majorité de son temps à faire du scalping, mais il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez arrêter vos positions quand vous le voulez puisqu'on prend plusieurs positions sur la journée. Et lorsque vous avez une position gagnante, ben vous pouvez mettre un stop loss et vous savez que vous ne pouvez que gagner sur la position restante. Donc pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est la meilleure technique de trading. Il y a beaucoup de traders donc, qui, qui arrivent à d'excellents résultats. Comme je vous l'ai montré sur, sur les, les vidéos précédentes, vous pouvez gagner des milliers d'euros euh, par semaine, par jour même. Donc euh, moi je vous conseille le scalping et pas besoin d'acheter des, des, des méthodes très chères. Vous pouvez essayer d'apprendre par vous-même mais autant investir quelques, quelques centaines d'euros ou même 100 ou 200 euros comme mes formations et vous gagnerez peut-être des années et beaucoup d'argent à démarrer avec une, avec une méthode vraiment efficace. Alors je vous garantis que ma méthode est efficace. Et si vous n'arrivez pas à devenir gagnant avec ma méthode, eh bien, je vous assure que vous n'arriverez avec aucune autre méthode. Ça, c'est une certitude, je peux vous le garantir. Donc, si vous cherchez une méthode efficace, eh bien, vous avez des liens ici au-dessus vers mes méthodes. Et une fois que vous avez acquis ces méthodes, si vous avez des questions, envoyez-moi des emails et j'y répondrai avec plaisir. Je reçois régulièrement, comme hier encore, euh, des emails de mes étudiants qui me donnent euh, le, leurs résultats et je peux vous dire que beaucoup de mes étudiants arrivent à de très bons résultats très rapidement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui Inscrivez-vous ici, cliquez sur la petite cloche, ainsi je vous enverrai un email dès que je publie une nouvelle vidéo. A très bientôt, au revoir. Hello, c'est de nouveau moi. Je viens de vérifier sur mon smartphone. Il y a eu un beau mouvement vers le bas de l'euro dollar. Mon tech profit a été touché. Cool, à bientôt.